Coucou les filles, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien Comme vous avez pu le voir, je me suis coupé les cheveux euh, Vous avez été super nombreuses sur Facebook, c'était incroyable J'ai fait un petit euh, un petit test voilà, pour savoir euh, qui euh, voudrait que je me coupe les cheveux Qui voudrait que je laisse pousser parce que j'étais un peu entre deux Vous avez été super nombreuses en fait à me dire coupe tes cheveux C'était quasiment tout le monde Donc voilà, j'ai coupé euh, Je ne sais pas si je devrais couper encore un petit peu plus ou pas a vous de me le dire, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous le voulez. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier, c'est-à-dire comment rallonger des ongles avec de la fibre de verre. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Alors il faut que je fasse attention parce qu'il y a des petites fibres qui qui partent. Euh, donc en fait je vous montre comment l'utiliser pour rallonger un ongle. Alors je l'ai fait ici sur celui-là. Comme vous pouvez le voir, alors non vous le verrez peut-être pas dans mon vidéo. L'ongle est ultra fin. Alors j'essaye de faire le... Non, j'arrive pas à faire la mise au point. En tout cas voilà, l'ongle est super fin, super naturel. Euh, et en plus de ça, alors ce que j'ai fait parce que les produits Yornel sont géniales pour ça c'est à dire que j'ai utilisé bah, bon bien sûr mon gel de base alors moi je n'utilise jamais ni primer ni nail prep parce que ce n'est pas nécessaire et que ça contient de l'acide moi je ne veux pas d'acide sur mes ongles personnellement je veux que des produits naturels donc c'est pour ça que j'ai créé cette marque aussi et donc j'utilise simplement le gel de base en couche ultra fine il vous faut quasiment pas de produit et ensuite donc j'ai appliqué par dessus mon make up euh, beige euh, en couche Assez fine quand même, j'ai euh, appliqué donc ma petite fibre de verre, j'ai laissé sécher une minute, une minute ou deux, et ensuite donc j'ai fait mon rallongement et ma construction en fait avec le même gel, j'ai à peine limé et ensuite j'ai mis ma finition, j'ai rajouté euh, quelques petits strass, ah là là c'est incroyablement bon. Je vais vous faire la mise au point. J'essaye, j'essaye. Ça y est, <rire> je vous ai fait la mise au point. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ils sont assez sympas. Ils sont tout, tout petits. Alors, je vais les rentrer sur le site. Je vais également rentrer... Euh, la fibre de verre sur le site si vous en voulez parce que j'ai mis très longtemps à en trouver donc maintenant que j'en ai je vous la propose et donc euh, on va voir tout ça ensemble donc sur le prochain voilà donc là je vous montre également celui-là entre temps donc euh, voilà comme vous pouvez le voir il est super fin peut-être que là on verra mieux la finesse ah, on voit pas bien. <rire> je suis, je sais pas pourquoi, je suis hyper enthousiaste aujourd'hui. Bon, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, il est hyper fin et surtout, il est hyper résistant, quoi. Je sais pas, si, bon, vous pouvez pas voir forcément, mais il va être quasi fin comme un ongle et hyper résistant. Moi, j'ai décidé de faire un tout petit apex. Je voulais quelque chose d'assez naturel et comme vous pouvez le voir, il est vraiment, vraiment très, très résistant. Donc là, je vous ai montré les les mini strass c'est dur à dire que je vais rentrer sur le site alors peut-être le temps que je monte la vidéo ils seront déjà sur le site et je voulais aussi en profiter pour vous montrer alors les nouveautés que j'allais rentrer c'est des types euh, super fins pour certains et plus épais pour d'autres alors là en vidéo ça ressort mais vraiment vraiment pas bien mais c'est en fait du rose gold donc euh, comme vous pouvez le savoir le rose gold c'est vraiment quelque chose qui est hyper à la mode en ce moment Je vais commencer par donc bien, bien, bien, toujours cliner. Hein, c'est essentiel. Alors, je vais essayer de faire une belle mise au point. Bon, j'y arriverai pas mieux. Alors là, je travaille sur ma main, gauche, euh, sur ma main droite de ma main gauche. Hein, donc, c'est loin d'être parfait. On va commencer par appliquer donc, le gel de base. Alors, le gel de base Your Nails est légèrement jaunâtre. Mais ne vous inquiétez pas, on en met tellement peu. Qu'en fait, euh, bah, ça ne se voit pas du tout. Et c'est tout à fait normal qu'il ait cette couleur-là. Donc là, je vais essayer d'en prendre très très peu. Là, il y en a déjà trop sur mon pinceau. Le but, ça va vraiment être... ouais, oh, non, ça va. Voilà, on va bien passer sur les contours. On essaye par contre de ne pas trop toucher la cuticule. En fait, tout ce qui est un peu blanchâtre au niveau de l'ongle, on va donc bien passer par dessus voilà une fois qu'on a ça c'est à dire un effet un peu euh, un peu irisé on va pouvoir le catalyser pendant environ 2-3 minutes voilà mon ongle l'a catalysé pendant deux minutes maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir découper la fibre alors j'ai testé avec des petits ciseaux honnêtement la fibre est assez résistante donc je vous conseille carrément le grand modèle et donc là on va bien essayer voilà. c'est pas toujours évident de l'avoir bien au même niveau faire ce qu'on peut voilà ça a l'air pas mal donc on va venir découper un petit bout de fibre. Vous arrivez à entendre comme c'est dur à couper <rire> J'ai vraiment eu du mal. Donc, une fois que c'est fait, je vais prendre le capuchon de mon pinceau. Je vais répartir un petit peu la fibre. Enfin, la, la remettre ensemble. Et je vais venir donc écraser ma fibre. Alors, pourquoi je viens écraser ma fibre Tout simplement pour qu'elle se place vraiment bien comme un petit rouleau à pâtisserie alors là on a un petit décalage bon ça va pas être bien grave c'est mieux si c'est droit ah ben voilà ça c'est mis droit alors c'est pas évident hein c'est assez euh, la fibre est assez euh, assez fine assez volatile donc voilà je répartis nouveau un petit peu Je vous avouerai que c'est euh, le premier test que j'ai fait sur cette ongle. Donc là, c'est le deuxième. Euh, je ne voulais pas quand même faire, euh, faire le crash test devant vous parce que je me suis dit, si ça se trouve, ça ne marchera pas du tout. Et là, je serais ridicule. <rire> Donc là, en fait, on va prendre le make-up beige avec le pinceau. Donc là, vous retrouvez tout, hein, que ce soit les produits, les pinceaux, les accessoires. Vous retrouvez tout sur le site. Alors là, j'en ai mis un peu trop. Même beaucoup trop. Comme dit, je travaille de ma mauvaise main. Ah, c'est pas facile. <rire> Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez tendance à faire les petits cochons quand vous travaillez de votre mauvaise main. Moi, ça m'arrive assez souvent d'en mettre un peu partout. Ça a l'air d'aller. C'est pas parfait, mais ça a l'air d'aller. Alors, j'ai le doigt qui colle un tout petit peu par rapport au gel. Et ça va me permettre de venir récupérer ma petite fibre que je vais venir placer sur l'ongle. Et là, ça colle trop. <rire> voilà. Ah, c'est une catastrophe <rire> Donc là je vais prendre mon repousse cuticule et je vais venir répartir donc ma petite fibre sur l'ongle. je vous avouerai que pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose donc il faut bien veiller à ce qu'il y ait assez de fibres sur les côtés et je vous avouerai aussi que c'est beaucoup plus facile si vous n'avez pas les ongles longs comme moi Moi, j'ai souhaité garder ma longueur mais en fait, si vous avez les ongles très courts, ce sera beaucoup plus facile. Bon là, je le travaille un petit peu, hein, mais ce ne serait pas forcément nécessaire que je travaille autant. Voilà, on va pouvoir catalyser ça et puis donc on va passer à la suite. Voilà, mon ongle a catalysé pendant deux minutes. Je vais à présent appliquer une seconde couche. Alors je reprends un petit peu plus cette fois-ci et je vais simplement venir faire cette fois-ci mon bombé. Alors comme on l'a dit, on, on le veut quand même léger, qu'on n'a pas besoin de mettre trop de matière. Je vais également passer donc, sur l'allongement. Donc L'avantage de la fibre de verre, ça va vraiment être une résistance incroyable des ongles, des rallongements. Et surtout avec une grande finesse. Donc ça, c'est vraiment un super point positif. Parce qu'en fait, ça, ça va vraiment très très bien tenir. Donc pour celles qui ont des problèmes au niveau de, de la tenue, que vous avez des casses, des choses comme ça. Eh bien là, c'est juste parfait. D'ailleurs, je propose également un gel fibre de verre. Donc il contient de la fibre de verre. Et là, il tient également extrêmement bien. Donc si vous associez les deux, là c'est le top. Donc là, comme vous pouvez le voir, je le fais plus long, je vais simplement le raccourcir après. Et ensuite, donc, on passe en dessous. On va faire la même chose. Alors bien sûr moi j'ai gardé ma longueur puisque en fait je ne sais pas si euh, ensuite je conserverai un ongle long. Donc je, vu que je ne voulais pas trop sacrifier mes ongles, je l'ai laissé. Mais c'est beaucoup plus propre quand en fait l'ongle est euh, donc très court en dessous comme sur l'autre à côté. Mais si vous voulez les laisser pousser ça peut être euh, donc une bonne solution. Donc j'en mets pas trop, hein, comme vous pouvez le voir, ça reste fin. Là, on n'a pas forcément besoin d'en mettre jusqu'au bout. Bon, moi j'en mets pour que ça tienne. Pourquoi est-ce que je fais une, euh, une forme plus en pointe sur l'avant Tout simplement pour, euh, pour avoir plus une forme cofine, donc comme euh, sur l'autre à côté, tout simplement. Ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez faire euh, bah, du coup des stilettos, des choses comme ça avec et euh... Et on sait que les donc c'est quand même un sacré budget. Donc ça peut être très intéressant. <rire> Je ne sais pas si vous entendez mon chien ronfler en arrière-plan. Il a pris un peu de poids, donc <rire> il a tendance à ronfler. Bon, il y a un petit peu voilà, des fils qui ressortent par ici. J'ai essayé de mettre pas mal de matière. Bon. Pas trop grave on l'aura euh, ensuite donc au limage je regarde quand même que mon bombé est à peu près correct bon c'est pas parfait je rappelle que c'est sur ma main gauche euh, sur ma main droite de ma main gauche donc là bon il y a un petit loupé par là c'est pas bien grave puisqu'ensuite on va pouvoir le le rattraper j'enlève le surplus de matière et on va encore une fois catalyser tout ça. Si c'est trop long, pas de souci, je vous montre comment raccourcir ensuite. C'est extrêmement fin, hein. je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment très très fin. Si vous avez du mal à faire le bombé, petite astuce, retournez l'ongle, Ah, on n'arrive pas à le voir, et travaillez par en dessous. Donc là en fait ça va vous permettre d'avoir vraiment un bombé qui se forme beaucoup plus facilement, surtout avec des gels auto-égalisants comme, euh, comme ceux-là là c'est un peu faiblard au niveau du, du bombay, hein. on, euh, on pourrait accentuer un peu plus surtout vu la longueur parce que je vous entends déjà dire ah là là mais il n'y a pas de bombay ça va pas tenir si si, en fait sur, euh, sur la fibre de verre même quand il n'y a pas de bombay apparemment ça tient, alors je ne peux pas vous donner trop de retours puisque comme je vous dis hein, je l'ai je testé ce matin sur moi mais euh, ça a l'air d'être hyper résistant Donc euh, voilà, là ça va suffire, on n'a pas besoin de plus. Une fois que ce sera relimé, on verra pas que ça, ça descend. Bon, assez droit, il faudra que je lime bien sur le côté. Et puis voilà, on va catalyser tout ça. On va pas attendre trop que ça coule. Et, euh, et donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc mon ongle a catalysé. J'ai passé le cleaner avec un carré de cellulose. Alors, je le refais devant vous pour vous montrer. C'est vrai que je l'ai fait un petit peu vite. Simplement avec mon carré de cellulose je vais venir bien dégraisser la surface et ensuite je vais venir donc recouper la longueur. Alors là euh, j'ai fait ça avant, je me suis dit est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, on va tester. Alors on va d'abord vérifier la longueur, on va dire c'est à peu près là. Voilà, ça fonctionne. Alors, c'est pas idéal, ce que je viens de voir que ça a fait des petites marques. Donc, voilà, ne le faites peut-être pas. Sur l'autre à côté, ça a très bien marché. Là, un petit peu moins. Donc, bon, ne le faites pas. <rire> J'aurais testé. Je peux vous dire que, voilà, ça, ça fissure un tout petit peu. Donc, c'est pas idéal. Voilà. Avant, ça a très très bien marché sur celui-là. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Je vais prendre la lime et je reviens tout de suite. Voilà, donc avec ma lime à gros grains, je vais venir donc rectifier le plus gros de mon bombé. Je vais venir reprendre les côtés également. Alors on veut toujours quelque chose qui soit bien droit par en dessous. Bien fin sur les côtés fin au niveau de la cuticule là si vous voulez en savoir plus sur le limage alors je vous offre une petite formation aussi sur le bah, sur l'initiation gène où je vous apprends le limage diamant et tout ça donc vous euh, vous pourrez y accéder aussi juste sous cette vidéo donc, dans la barre d'infos pensez bien à regarder toujours la barre d'infos je vous offre des petites formations euh, je... Donc, pour le gel semi-permanent, pour le maquillage je vous offre plein plein de trucs euh, j'ai mis du temps à les faire, donc vraiment profitez-en. Et puis surtout, il y a ma dernière conférence qui s'appelle euh, Nouvelle Vie, où là, vraiment, on va aller très très loin. Je vais vous expliquer plein de choses, mais voilà, c'est trop long dans la vidéo, j'ai pas envie de vous embêter avec ça maintenant. Donc vous pourrez lire dans, si ça vous intéresse, vous pourrez le lire dans, euh, dans la description juste sous la vidéo. Alors je vois la longueur, oui, c'est bien ce que je me disais, c'est encore Très long. Ouais, alors là vous voyez que je lime mon bombé. Toujours bien fin au niveau de la cuticule. Donc pas trop de matière, sinon ça se décolle. Si vous avez des décollements, voilà, je vous la prends peut-être. C'est qu'il y a trop de matière au niveau de la cuticule. Si là vous avez voilà, un gros bombé. Non seulement c'est pas joli, mais en plus de ça, ça ne va pas tenir. Il n'y a aucun intérêt à mettre trop de matière. Souvent on se dit Ah, mais j'ai peur que ça tombe <rire> Non, non, vous inquiétez pas, ça tombera pas. Par contre, si vous mettez trop de matière, là oui. On va bien affiner le bord libre. On ne le voit pas bien. Voilà, il y a encore un petit peu de matière. On va l'affiner encore un petit peu. Voilà, C'est parce que je l'ai coupé, hein, forcément. Il y a plus de matière quand on coupe. Comme, quand vous faites par exemple un remplissage et que vous raccourcissez un ongle, forcément, ben, il va être plus épais au bord. Donc là, c'est pareil. Donc, il suffit de le limer un petit peu. Prenez le temps de limer, hein, les filles. Je vois trop, trop de filles qui, qui zappent un petit peu cette étape de limage, qui se disent, ah, ça me prend trop de temps, je perds trop de temps à faire ça. Mais si le l'image est mal fait, la, la pose en elle-même sera toujours, toujours, toujours instable. Ce ne sera pas belle, en plus. Et donc, euh, vos clientes ne seront pas contentes. Voilà. <rire> Là, je vous ai fait le l'image le, le, en live. Donc, on va toujours vérifier les différentes vues. Donc là, on voit que j'ai encore trop de matière parce que j'avais mon ongle un peu comme ça dans la machine. Donc, ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais reprendre un petit peu ici. Je viens de voir qu'il y avait un petit décalage. Et là, hop, on relime encore un petit peu. Donc, pensez à cette vue-là. Hein. Pas seulement la vue du dessus, pas seulement la vue de côté. Pensez aussi à la vue de face tout ça on l'apprend dans la formation base et perfectionnement si vous, si vous n'avez aucune connaissance que vous voulez apprendre et eh bien on le voit ensemble pendant plus de 6 mois la dernière fois je parlais avec une de mes élèves et je lui disais c'est quoi ce, que, ce qui t'a plu dans la formation et elle me dit franchement c'est que tu n'es pas du tout comme les autres formatrices déjà tu es hyper fun et puis en plus de ça tu nous apprends tellement, tellement de choses sur nous personnellement sur... Euh, sur le développement personnel, sur comment être heureuse et tout. Et euh, voilà, ça m'a fait super plaisir. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, mais euh, mais voilà. Oui peut-être parce que je vous parlais du fait que la formation durait plus de six mois et ça m'a fait penser voilà qu'en six mois, et eh bien on change beaucoup. On a le temps d'être accompagné et puis euh, donc du coup on change personnellement autant que professionnellement. Donc bon. Il est encore long, <rire> j'avoue, il faut que je le raccourcisse encore un petit peu. C'est vrai que j'aurais dû vérifier entre-temps. Mais ça commence à donner quelque chose. Bon, je ne vais pas trop le raccourcir non plus, là il me paraît pas trop mal. Il faut par contre que je relime un petit peu mes parallèles, parce que du coup l'autre est plus fin sur l'avant. Donc dès que vous raccourcissez, en fait vous avez l'impression de largeur au niveau du bord libre. Alors pour celles qui me disent la vidéo est trop longue, euh, je suis désolée d'aller voir d'autres vidéos. Hein, parce que moi je fais de la... <rire> voilà, Je ne vous montre pas les choses à moitié, je le fais vraiment devant vous. Si c'est trop long pour vous, please, allez voir d'autres vidéos. <rire> je ne vais pas raccourcir pour celles qui ont envie d'apprendre, pour euh, certaines qui ne sont pas contentes que ça dure trop longtemps et qui ont envie de voir peut-être plein de choses. Bah, écoutez, prenez-vous le temps de le faire correctement. Bon, je suis... Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'il vaut mieux prendre une demi-heure pour faire les choses bien que de regarder 15 vidéos de 2 minutes et où on apprend rien du tout. Quoi. Voilà. C'était mon, euh, mon petit appel d'aujourd'hui, mon petit coup de gueule contre. Euh, u... bon, j'ai eu quoi ce, ce... j'ai eu ce commentaire deux fois, mais voilà. Pas fait trop plaisir. <rire> mais bon après je peux comprendre. Je peux comprendre. Quand on est sur YouTube, on a envie de voir plein de choses et les vidéos trop longues c'est chiant. Donc voilà on va finir par, euh, oui vous voyez c'est déjà fini, on va finir par euh, le Freedom. Alors là on pourrait bien sûr mettre la couleur, on pourrait faire une French, on pourrait faire un Baby Boomer. Euh, si vous ne savez pas faire tout ça, et eh bien regardez mes autres vidéos, je vous l'explique en long, en large, en travers. Euh, par exemple le Baby Boomer, il y en a plein qui galèrent dessus, je vous ai fait plusieurs vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à aller les voir, elles sont là pour ça. Voilà donc là on est sur le shiny, on se rapproche doucement des cuticules pour ne pas les toucher. On va prudemment sur les côtés. Là j'ai l'air très très maladroite, je vous rappelle que c'est je travaille de ma main gauche. Tiens d'ailleurs pour celles qui n'ont pas encore mis de commentaires, dites-moi si vous arrivez à travailler de la main gauche c'est franchement pas facile. Mais bon, après, au bout d'un moment, quand on le fait régulièrement, on prend quand même le coup de main. Alors je, je relimerai juste en dessous après, parce que je vois que j'ai un petit décalage à ce niveau-là. Il n'est jamais trop tard hein, pour relimer. Donc on regarde que ce soit bien posé. Et puis, alors, c'est fou comme ça paraît jaune en vidéo. Même ma peau, elle paraît très très jaune. Je pense que c'est un problème au niveau de ma lumière. Euh, mais en tout cas, voilà, en vrai, c'est pas aussi jaune que ça. Donc je suis désolée si ça ne vaut pas. Aïe, j'ai touché, la... <rire> touché la finition avec mon doigt. Je remets un petit coup. Ça vous paraît très jaune, vous inquiétez pas, c'est juste la vidéo. Voilà, je vais faire catalyser tout ça. Et puis donc, euh, si vous voulez mettre des petits strass comme là, en fait, c'est euh, très très simple. Hein. Il suffit juste de... Ah, j'ai plein de poussière. Euh, D'utiliser... Alors moi, j'ai utilisé le... Le gel de, de construction fibre de verre que j'ai juste appliqué donc au ras voilà, de, de ma cuticule. Et j'ai appliqué donc avec un petit pinceau fin de Nail Art mes petits strass. Alors ils sont mes petits strass. Je vous en avais sorti quelques-uns. sont là. Comme vous pouvez le voir, ils sont tout petits-petits. donc Je les prends toujours avec donc, mon pinceau de Nail Art. Je, bien sûr, je vous ai pris le seul qui n'était pas nettoyé. Donc euh, bon, voilà, j'avais fait voilà du nail art avec. Il faut que je le nettoie. Et puis euh, donc voilà, j'ai retouché. Donc <rire> bravo Nathalie. Si vous me suivez pas encore, euh, les autres vidéos sont pas aussi galères. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc allez voir les autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne, pensez à la petite cloche, la petite cloche ça vous permet d'être averti des, des prochaines vidéos, surtout regardez mes vidéos sur tout ce qui est euh, confiance en soi et tout ça, je pense que c'est un point qu'on néglige énormément et pourtant, pourtant c'est tellement tellement essentiel pour réussir. Donc voilà, je vais catalyser tout ça et puis je vous dis donc euh, à très très vite, donc je vous montre peut-être quand même le final et puis euh, voilà on se retrouvera dans une autre vidéo. Et voilà la finition à alors je mets juste un tout petit peu d'huile sur le contour de, de maison parce que j'ai la peau naturellement très sèche j'en mets pas par dessus tout simplement parce qu'il est déjà tellement brillant que c'est pas nécessaire de mettre donc de l'huile je vais bien pénétrer ça aussi pensez toujours à rajouter un petit peu d'huile parfumée à la fin de vos peaux si vous n'en avez pas il y en a sur le site donc de plein d'odeurs différentes. Et franchement, ça fait vraiment la différence quand vous avez une cliente. Parce qu'elle va adorer, euh, adorer ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez le résultat ultra fin. Il faut que je relime d'ailleurs encore sur le côté. Vous pouvez voir que ça se lime très rapidement, très facilement. On va passer un petit coup de l'autre aussi. J'ai vraiment de la poussière partout, je vais aller me laver les mains. Et puis euh, voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt